Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau QSD Questions sans détour qui reçoit ce soir les restaurateurs des îles de Guadeloupe. Eux aussi ont été touchés par les affres de la tempête Fiona. On a envie de dire qu'il les cumule en ce moment depuis le Covid, les problèmes sur le coût de l'importation et désormais cette tempête Fiona. Mais il se relève pour préparer une belle saison ici en Guadeloupe. Le président des restaurateurs des îles de Guadeloupe, Rudy Nainan, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toute la Guadeloupe. Merci, Merci d'avoir accepté cette invitation. Je le disais, j'ai fait une petite énumération de tous les soucis que vous connaissez. Il y en a d'autres. Mais euh, malgré tout, l'association a tenu à répondre à présent, déjà pour vos collègues euh, qui ont été touchés par la tempête Fiona. Absolument, comme je l'ai déjà dit, il fallait vraiment aller sur place pour euh, constater l'ampleur des dégâts. Euh, ça fait de la peine, ça fait vraiment mal au cœur et, et c'est là qu'on se rend compte que... Que la nature, quand elle décide de reprendre sa place, ça, ça peut être terrible. Donc, confrères restaurateurs ont, ont beaucoup perdu. Donc, oui. euh, sur la commune de Capesterre, mais aussi à Guayave et dans toutes les, les zones où, où c'était inondable, la côte sous le vent. Euh, aussi, la côte oui. sous le vent donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit solidaire. Mais c'est pour ça qu'avec la CCI de Guadeloupe, nous avons mis en place tout de suite euh, une démarche de manière à faciliter l'accompagnement la, la, de ces entreprises leur, pour leur permettre de, de se relever. Et donc, il y aura des aides de, qui vont être débloquées pour les accompagner en fonction des pertes qu'ils ont, ont subi. Voilà, c'est un accompagnement également, on va dire, administratif pour le montage des dossiers. On sait que ça peut avoir une certaine lourdeur. Quand on est là à nettoyer son restaurant, on n'a peut-être pas le temps de faire tout en même temps. C'est aussi un partenariat avec le conseil régional, puisque le président Chalus et le président véal m'ont accompagné dans, mmh. cette, dans cette visite. C'est pour montrer que ce n'est pas quelque chose qu'on a pris à la, à la légère quand nos compatriotes sont touchés. On doit être là, on doit être solidaire. c'est comme ça. Alors, la tempête, Fiona, alors on est encore toujours hein, dans cette saison euh, cyclonique, donc très attentif à, à l'actualité météorologique. Malgré tout, euh, la saison se prépare. Euh, depuis le Covid, on a le sentiment qu'il y a eu un regain d'activité quand même Alors on a surtout eu des stop and go, on a ouais. eu effectivement des moments de pic. Le mois d'août était bien, le mois de juillet a, pris du... a peigné à démarrer. Euh, le constat que nous avons fait avec l'ensemble des restaurateurs, c'est qu'aujourd'hui la situation économique des, financière des entreprises est ben, un, peu, un peu difficile oui. euh, mais il, il faut qu'on puisse faire face à tout ça, effectivement on a une belle saison qui, qui, qui s'annonce il va y avoir beaucoup de monde en Guadeloupe, il faut qu'on soit prêt à les accueillir mais pour être prêt à les accueillir, il faut être prêt il faut pouvoir faire à nouveau des stocks payer les fournisseurs ce qui n'est pas évident aujourd'hui pour, pour beaucoup d'entre nous et c'est pour ça que à chaque fois je sollicite la bienveillance de l'État, la bienveillance de, de, des banquiers, oui, oui. parce qu'il faut accompagner ces entreprises aujourd'hui. Dans, dans ces difficultés que nous avons tous rencontrées, il n'est pas question de laisser les entreprises guadeloupéennes disparaître, et surtout les petites, parce que c'est souvent eux qui sont, qui sont en grande difficulté, grande difficulté puisque oui. les, les dispositifs d'accompagnement comptable, on le sait depuis le Covid, ne sont pas forcément évidents pour tout le monde. Mais l'Association des restaurateurs des îles de Guadeloupe est là justement pour faciliter tout ça mm -hmm. et permettre en fait à ce qu'on est... Là pour veiller l'un sur l'autre. Une question d'actualité, euh, on va dire, qui découle, hein, sans jeu de mots, des suites de Fiona. Euh, le réseau d'eau potable, ça aussi, ça met souvent euh, les restaurateurs en difficulté, Alors, soit par du manque d'eau, tout simplement, mais aussi parfois pour des contrôles qui doivent être effectués par rapport à, à l'hygiène. Alors il faut savoir qu'un restaurant ne, tourne, ne fonctionne pas sans eau parce ouais. que c'est un élément qui est, qui est très important puisque l'hygiène effectivement, euh, les sanitaires il le, faut nettoyer, il faut laver les produits les relaver et, et y a, on a manqué d'eau, on a manqué d'eau pas seulement pendant la période de la tempête parce que là, tout le monde connaît la situation ouais. de la Guadeloupe mais certains restaurateurs en fonction de là où ils se situent n'ont pas la possibilité d'avoir une citerne ouais. et ce qui fait qu'ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas recevoir leurs clients donc effectivement c'est encore des des difficultés auxquelles il faut, face, il faut faire face mais il faut en tenir compte dans les dispositifs qu'on peut mettre en place pour les accompagner c'est sur ça en fait c'est tout notre engagement puisque personne d'autre ne, ne sait ce qui se passe à l'intérieur d'un restaurant autre qu'un restaurateur donc euh, on est là pour ça et, et effectivement la, euh, après cette déclaration de l'ARS et de la préfecture où l'eau était la qualité oui, oui, faut faire attention à ne pas de crier au loup, euh, voilà, les dispositions sont prises par des professionnels comme ab, vous êtes absolument mais l'eau n'est pas propre à la consommation pour les personnes sensibles oui. et, et les femmes enceintes. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser dans nos établissements, il en tout cas pour l'instant. qu'on venait de le préciser euh, effectivement. Ce, ce qu'on a fait tout de suite, parce que quand j'ai été alerté par mes confrères restaurateurs, j'ai pris l'initiative d'appeler le préfet oui. qui m'a tout de suite répondu et qui a éclairci la, la situation. On a communiqué là-dessus, en tout cas à nos confrères. Très bien. On a parlé de saison, on a parlé des difficultés qu'ils peuvent avoir. Mais on note également, et on a tendance à l'oublier, que votre secteur d'activité est un de ceux qui emploient le plus, et singulièrement en Guadeloupe. Pourtant, on voit fleurir de nombreuses offres d'emploi. Est-ce que c'est un métier, les métiers de serveur, les métiers d'accompagnant, en cuisine, de commis Vous avez du mal à trouver du personnel Alors... Suite à, à cette crise sanitaire et ouais. ces, ces, ces périodes de fermeture, beaucoup de nos, de nos salariés sont dû se reconvertir. Dans, ouais. euh, et effectivement, ça, ça crée un manque mais il faut savoir qu'il y a des, des postes de travail qui sont où on a du mal à avoir, à avoir des personnes parce que c'est peut-être des postes qui ne sont pas très valorisants qui sont durs physiquement donc, euh, tels que la plonge par ouais. exemple ouais. Et, euh, et, des, et des postes où il faut une petite formation comme le poste de barman ouais. alors nous avons aussi euh, travaillé en étroite collaboration avec le pôle emploi ouais. et d'ailleurs mercredi j'ai une réunion pour, avec pôle emploi à Sainte-Rose euh, concernant justement le secteur de la restauration euh, il, il y a des dispositifs qui sont mis en place justement pour former des, des barmanes, mais il ne faudra pas que ce soit que des barmanes, il faut qu'ils soient polyvalents, parce que la spécificité ouais. de nos entreprises, ouais. c'est d'avoir du personnel polyvalent. On ne sait jamais, il faut qu'il soit capable de sortir de son bar et, et intervenir. Mais en, en tout cas, on a pris à bras le corps toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés et pour que nos entreprises puissent fonctionner euh, correctement. Justement, quel est le lien entre l'association des restaurateurs des îles de Guadeloupe et le lycée hôtelier de la Guadeloupe. Alors, aujourd'hui, le lien, il est étroit puisque nous sommes quasiment partenaires, nous sommes très souvent en, en entretien, en collaboration et en échange parce que la, les, le, le lycée hôtelier de la Guadeloupe forme les, nos futurs salariés ouais. ou nos futurs dirigeants de, de ouais. restaurants et il est important de, que nous puissions partager, en fait, ce savoir-faire, cette, cette vision qu'on a de la Guadeloupe puisque la, la cuisine traditionnelle, comme, comme tout le monde le sait fait partie des atouts de notre territoire donc il faut aujourd'hui qu'on soit capable de, le, de, de, le fait, de lui faire traverser le temps, de l'enseigner, de réécrire peut-être nos livres de cuisine parce que c'est un sujet qui est important donc on est, on, on est sur, sur tout ça et, et c'est souvent que nous avons des réunions, que, que nous discutons avec le proviseur du lycée, avec les différents professeurs justement pour donner la vision la vision que nous avons et la vision que nous souhaitons avoir pour, pour l'avenir de la Guadeloupe. Alors, dans les autres sujets, on a parlé effectivement de, de saison qui se prépare. Vous avez euh, euh, forcément des liens avec euh, tout le monde de l'activité touristique. On attend. On a eu quand même, c'est vrai, vous l'avez dit, un bon mois d'août. On peut s'attendre à ce que les destinations ensoleillées, euh, fin de restrictions pour le moment, on dit bien de covid on peut s'attendre à une belle saison en Guadeloupe. Alors, il faut savoir que les croisières vont redémarrer. Oui. Donc, euh, l'activité touristique s'annonce euh, vraiment très bonne. Donc, ce sont en tout cas les, les, les, les, les retours qu'on a eus. Donc, euh, il faut qu'on soit, qu soit préparé. Mais il va falloir qu'on qu soit au poste et à la table de négociation par rapport au prix. Par rapport, donc, il va falloir qu'on qu arrive à trouver un terrain ouais. d'entente avec euh, les producteurs, les fournisseurs, euh, toutes ces personnes sans qui les, la restauration ne peut pas exister. Voilà, donc aujourd'hui, okay. eh ben, voilà, il faudra rencontrer surtout ce petit monde. Alors, on parle dans l'actualité également de la saison euh, du lambi. On sait que c'est euh, un des mets préférés euh, des Guadeloupéens et, et même des touristes. Euh, là aussi, des mesures sont prises par les, par les pêcheurs, en tout cas quant à la préservation de la ressource. Là aussi, c'est quelque chose qui interpelle vos professions C'est quelque chose qui interpelle notre profession. Effectivement, on a seulement deux mois d'autorisation de pêcher le lambi. Mais effectivement, s'il s'agit de préserver l'espèce, euh, que c'est pas, il, il faut, il faut que nos petits enfants puissent goûter à ce euh, lambi parce que c'est vraiment un produit d'excellente qualité. Donc il faut falloir qu'on fasse du stock et qu'on s'organise avec nos, nos pêcheurs dans dans le but d'assurer l'avenir de cette profession aussi parce qu'on est tous impactés. Ouais. Mais un, un ne peut pas exister sans, sans, sans l'autre. C'est une chaîne une chaîne économique. Et du lambi, il y en a en ce moment. Et du lambi, il y en a en ce moment et je pense dans tous les restaurants. Et on invite justement nos téléspectateurs à à aller dans les restaurants de Guadeloupe pour en manger. Un dernier mot effectivement sur l'actualité parce que ça c'est un rendez-vous qui consacre un peu l'existence aussi récente, on le rappelle, de l'association des restaurateurs des îles de Guadeloupe. Rendez-vous véritablement professionnel, un salon euh, dédié à votre profession qui aura lieu à la fin de l'année. Absolument. Le 6 et le 7 décembre 2022 aura lieu le salon des restaurateurs ouais. des îles de Guadeloupe. C'est le rendez-vous des restaurateurs, donc je les, je les invite tous à, à y venir, puisque ça sera l'occasion de, de, de, de... Ça va faire se passer à, où déjà Au WTC à Jarry. donc l'occasion de lier des partenariats avec les fournisseurs. Donc nous avons commencé le travail de manière à négocier des prix avec les fournisseurs, à, à, à faire des... Donc nous avons des compagnies aériennes qui vont nous accompagner, ouais. qui vont mettre des lots importants, qui vont peut-être faire des conventions aussi avec l'association pour permettre aux restaurateurs de bénéficier de tarifs préférentiels. Ouais. Donc un, un programme très intéressant, mettre en avant les producteurs. C'est un vrai salon professionnel entre fournisseurs et restaurateurs, tout type de, de fournisseurs, on a envie de dire, vous parliez des producteurs euh, locaux également. Absolument, ouais. les marins-pêcheurs seront présents, les producteurs, les agriculteurs, les, tous ceux qui sont Iguavis, tous ceux ouais. qui représentent en fait vraiment les, les, les besoins d'un restaurant, ouais. euh, tous nos gros fournisseurs, donc en fait c'est le rendez-vous un peu dans le, un rendez-vous important pour les restaurateurs mais aussi pour le tout public puisqu'il sera ouvert au tout public. Voilà, c'est un bien. salon que ouais. nous avons choisi volontairement de faire en début de semaine pour que les restaurateurs soient présents mais que bien entendu il y aura beaucoup beaucoup de surprises, il y aura de, des after work il y aura ouais. peut-être des petits concerts sommes en train de travailler sur tout ça, en tout cas c'est un super programme on pour aura, la fin de et on aura l'occasion d'en reparler d'ici voilà. à début décembre donc pour ce salon des restaurateurs Merci Rudy Nainan d'avoir accepté cette invitation et euh, bon courage pour la suite pour l'ensemble de, de, de vos collègues et de votre profession. Un nouveau QSD à venir euh, bien évidemment dès demain, mais d'ici là, très bonne soirée avec nos programmes.